La fermentation est utilisée par les micro-organismes pour produire de l'énergie. On va voir qu'on l'utilise aussi beaucoup en biotechnologie ou en agroalimentaire. Par exemple ici, euh, on voit que pour la production de bière, on va utiliser des céréales et la fermentation de micro-organismes va produire la bière. Alors, le processus de fermentation est dû à des micro-organismes, ici par exemple une levure, donc c'est un champignon microscopique, qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae, donc c'est la levure de, du boulanger. Donc euh, Typique des levures, elle fait quelques micromètres et on voit euh, cette reproduction par bourgeonnement. Donc Cette levure est très utilisée en biotechnologie, donc on va se servir de ce processus de fermentation pour, euh, pour récupérer certaines choses qui nous sont très utiles. Pour faire ce processus de fermentation, donc pour que ce micro-organisme puisse produire de l'énergie, on va premièrement utiliser des sucres. C'est le sucre ici que l'on met dans son café, mais c'est également euh, le sucre qu'on va retrouver dans certains végétaux, donc par exemple dans des céréales ou dans la farine. Il faut également de l'eau. Et de préférence, il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène. Donc c'est en, en suppression d'oxygène que la fermentation va avoir lieu. Sinon, le micro-organisme peut utiliser d'autres méthodes pour produire de l'énergie. Donc en absence d'oxygène, c'est un signal pour le micro-organisme pour euh, entrer en fermentation et il faut également des conditions optimales de température donc par exemple ici environ 37 degrés euh, pour que notre micro-organisme puisse faire une bonne fermentation donc quand les conditions idéales sont respectées ici notre organisme est bien, donc il est dans les bonnes conditions et il peut produire de l'énergie pour, euh, pour croître, donc pour, euh, pour pousser donc ça c'est l'intérêt du micro-organisme, c'est de produire de l'énergie par contre le micro-organisme en produisant de l'énergie va également produire différents composés ces composés, en fait, ce sont des déchets pour lui, donc euh, pour le micro-organisme ça ne sert à rien, c'est les déchets qu'il va relâcher dans l'environnement, par contre nous on va utiliser ces déchets, donc par exemple le micro-organisme va libérer de l'alcool, que l'on va utiliser dans la bière, il va également produire du CO2, donc le CO2, c'est du dioxyde de carbone, c'est un gaz. Par exemple, dans les boissons gazeuses, on retrouve des bulles qui sont dues au, au CO2, euh, là qui ne sont pas dues par fermentation. Et alors, on peut également euh, retrouver dans les déchets certains acides que l'on va utiliser, par exemple, pour faire du yaourt, l'acide lactique en particulier. Donc Ce qu'il faut retenir ici, c'est que euh, le micro-organisme utilise la fermentation pour produire de l'énergie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les déchets qu'il va relâcher. Les types de fermentation, on va voir qu'il y a plusieurs types de fermentation. On va prendre ici l'exemple de plusieurs micro-organismes, la levure dont on a parlé, mais d'autres micro-organismes comme d'autres champignons, ici l'aspergillus, peuvent également produire de la fermentation ou même les bactéries. Donc ici nous avons les mycètes, les champignons microscopiques et ici des bactéries comme l'actobacillus, donc les lactobacilles qui peuvent fermenter. Le premier type de fermentation, c'est la fermentation alcoolique, sans doute la plus connue. C'est celle qui nous permet de fabriquer de la bière ou faire du pain. Donc, Lorsque l'on fabrique de la bière, euh, on va retrouver le déchet, donc l'alcool produit par la levure, dans la bière. Vous avez déjà remarqué aussi que votre bière va mousser et qu'elle va produire des bulles. Donc, C'est tout simplement le CO2 qui va être produit par le micro-organisme lors de la fermentation. Pareil dans le pain, donc le pain euh, va également produire du CO2. Enfin, la fermentation qui produira le pain va faire du CO2, donc c'est les bulles, les trous que vous trouvez dans votre tartine, par exemple, dans le pain. C'est simplement le, la levure qui va produire ce CO2. Euh, alors, l'alcool est également produit lorsque vous fabriquez du pain, donc si par exemple votre pâte monte. Donc, Elle produit du CO2, donc elle commence à gonfler et que vous sentez au-dessus euh, de la pâte qui est en train de gonfler l'odeur, vous allez euh, sentir une odeur un peu alcoolisée. Donc c'est dû à cette fermentation. Lorsque le pain va cuire, bon, en fait l'alcool va disparaître. Un autre type de fermentation, c'est la fermentation lactique. Donc certains micro-organismes comme, euh, comme les bactéries, lactobacillus, vont produire euh, de, de l'acide lactique qu'on va retrouver dans le yaourt. Ça va également servir pour fabriquer du fromage, ou par exemple l'aspergillus pour euh, fabriquer de la sauce soja. Donc, notons également que le vinaigre est produit par euh, fermentation. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de fermentation et elles sont très utiles dans l'agroalimentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fermentation est la production d'énergie à partir de sucre. Donc le but principal de notre micro-organisme, c'est de produire de l'énergie. Il y a également production de déchets, donc là c'est là que ça nous intéresse, l'alcool, l'acide lactique et le dioxyde de carbone, donc le CO2 sont très utiles à notre alimentation. Et pour terminer, la fermentation alcoolique produira de l'alcool, alors que la fermentation lactique produira de l'acide, de l'acide lactique.